Alors, j ai, j ai, je vais essayer de faire... Euh, on a perdu... Enfin, perdu. On n'a rien perdu du tout. On a été un petit peu plus long que prévu. Quand même, c'est un moment important pour moi, en tout cas, sur ce qui reste à faire euh, maintenant. Les deux premières années ont quand même été consacrées euh, euh, à, à construire un collectif, je crois, de mon point de vue, à la fois à l'ACR et à la CDUR, et de construire un travail en commun de stabiliser certaines procédures, de mettre en place euh, des manières euh, concertées et acceptées de travailler. Et donc, là, dans la deuxième moitié, euh, j'ai l'impression que le champ est libre de ce côté-là et qu'on peut peut-être se concentrer euh, sur des, des réalisations euh, d'une ampleur peut-être un peu plus vaste sur les missions de l'université. Euh, on, je, pour faire la présentation, je me, vous savez, tous les, les établissements doivent, faire des, doivent présenter à l'État des contrats, enfin, doivent signer avec l'État des contrats, un contrat, pardon, de, de, nouveau, de nouveau quinquennal. Et donc, je vous ai présenté les, les idées euh, qu'on a pour la recherche. J'ai mis ça, c'est moi, je, je, il fallait un chapeau. J'assume le soutenir une recherche à l'SHS. Alors, j'assume le soutenir. La recherche à l'SHS, pour moi, c'est très important. On a mis performante parce que c'est parce que là qu'on est attendu. Et puis, euh, on va essayer quand même d'être performant. Et l'idée d'ouverture, elle est très importante. Alors, voilà les sept lignes de, de progression qu'on que, qu a définies ensemble. Les sept intentions, euh, je les ai présentées en, en commission recherche et en CEDUR. Un tout petit peu différemment parce qu'on a retravaillé le contrat euh, sur ces lignes-là. Mais grosso modo, c'est ça que j'ai présenté. Alors, soutenir financièrement toute la diversité de la recherche en SHS, soutenir les jeunes chercheurs, construire la place de la recherche dans la campagne d'emploi, restructurer le paysage de l'édition, promouvoir la science ouverte, favoriser la, euh, pardon, la promotion et la valorisation de la recherche, et puis euh, mieux articuler la formation et la recherche de l'AL1 au doctorat. Alors, soutenir financièrement toute la diversité de la recherche je, ça a l'air gros, mais j'ai essayé de construire de manière, euh, comment dire, euh, progressive. D'abord, maintenir le financement pérenne des unités, ça va de soi. L'État nous a aidés, puisqu'il a abondé de 10%, je vous l'ai dit tout à l'heure, le financement des unités. Nous-mêmes, nous avons l'intention de, de continuer dans le budget recherche à euh, donner aux unités les moyens qu'elles ont de fonctionner sur une grosse base des effectifs et de leurs résultats. Mais ça, pour nous, c'est très important de ne pas... Euh, venir euh, prendre sur ces moyens pérennes pour financer euh, des projets, par exemple. Financer les groupes de recherche émergents, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas beaucoup, 2500 euros par an, mais on a vu que c'était des budgets de fonctionnement qui permettent les rencontres, ce qui est important pour nous. Encourager ces groupes à déposer des projets, ils ont, ont, ont eux-mêmes parlé de ça. Augmenter la PSE, ça c'est très important, c'est ce, ce qui fait le dynamisme à l'intérieur de l'université. Et c'est ce qui permet de financer l'ensemble de la recherche. Vous avez vu dans tout à l'heure que toutes nos unités ben, sont très partie prenante dans la PSE. Donc ça, c'est chouette. On a financé... Cette année, on, a, euh, on avait euh, créé... On avait augmenté la PSE de 10 000 euros euh, en ouvrant un, un appel à projet SAPS, qui n'existait pas avant. On a l'intention de continuer à abonder... Cet appel à projet SAPS à mettre plus d'argent dessus si nous n'obtenons pas le PIA. Si nous obtenons le PIA, il n'y aura pas besoin puisqu'on aura, je ne sais plus, 14 millions, je crois. Donc les, les, 10 millions la, les 10 000 euros de la PSE ne serviront pas à grand-chose. Et puis euh, un autre appel à projet sur la recherche internationale, donc ouvrir dans la politique de, euh, scientifique d'établissement un appel spécifique pour tous les projets qui, seront, qui auront une dimension internationale. Aussi simplement que euh, créer euh, un séminaire entre euh, des gens de Bordeaux et des gens d'ailleurs. Euh, voilà. Alors, une autre, quand même, quelque chose qui est important, c'est comment améliorer, j'ai dit une recherche performante, comment améliorer la recherche sur projet, comment améliorer le nombre de dépôts, comment améliorer la réussite. J'ai parlé tout à l'heure du, du rôle accru du pôle projet et partenariat, notamment en termes de formation des enseignants. Ça, c'est important. Euh, on s'est posé la question du rôle des unités. Est-ce que peut en, en, je veux dire en c'est dur, je, je me suis dit, j'ai soulevé l'idée que peut-être les unités pouvaient consacrer une partie de leur budget, si elles le souhaitaient, hein. ça, ça, ça dépendra d'eux, mais en tout cas c'est une idée qui a été évoquée. Euh, en, en, euh, consacrer une part de leur budget à euh, encourager les groupes internes qui veulent déposer des projets. Certaines unités, quand j'ai parlé de ça en c'est dur, certaines unités le font déjà. OMIKA par exemple, ils consacrent. Euh, à des gens qui ont pour ambition dans l'année de déposer un projet, il leur alloue une somme particulière. Une autre chose qui est importante, j'ai dit tout à l'heure, peut-être vous vous souvenez, dans le bilan, qu'on avait supprimé une, une, un dispositif qui avait pris l'ancienne équipe, ça pouvait peut-être sembler un peu bizarre, euh, qui, qui, qui consistait à accorder des modulations de demi-service aux gens qui souhaitaient déposer des projets. Ça ne nous a pas semblé très efficace, ce, ce système-là, notamment parce que ces gens-là, et notamment parce que euh, l'avis le, leur en avait été donnée très tard, avaient tous pris des heures supplémentaires à hauteur de cette modulation. Donc grosso modo, le dégagement de temps euh, n'était pas efficace. Donc euh, on, on cherche autre chose. Euh, je me suis dit qu'on pouvait ouvrir explicitement le CRCT, les demandes de CRCT, au dépôt de projet, sans en réserver, sans dire... Alors d'abord, peut-être que vous ne savez pas tous qu'on euh, obtient euh, encore, c'est encore un effet de la LPR, de fait, ils donnent des moyens, euh, on obtient davantage de, de CRCT en SHS. 6 de plus l'année dernière, 4 de plus cette année. Il y en a, pour une fois. il D'ailleurs, je vous encourage à déposer des dossiers, parce qu'on peut obtenir des CRCT beaucoup plus facilement qu'il y a 3-4 ans. Et j'en parle ici aussi, ça n'a pas grand-chose à voir avec la, à la recherche, mais il y a aussi les congés pour... CPP, congés pour projets pédagogiques, où là, on a euh, moins de candidats qu'il y a de supports. On n'en a pas beaucoup pourtant, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore passé, dans que vous ne connaissez pas encore bien. Euh, N'empêche, alors pour les CRCT, on peut les obtenir sur n'importe quel projet. Soutenir une HDR, écrire un livre, faire un projet. Mais il me semble que je dis, enfin j'écrirais un mot pour dire plus explicitement que euh, solliciter un CRCT pour déposer un projet, ANR, Européen, euh, ça serait une bonne idée, il me semble que c'est un levier. Euh, sans en réserver. Il n'est pas question de dire euh, sur les 12 supports qu'on a, on va en réserver 3 pour le dépôt de projet. Mais non, c'est pas ça. Mais c'est dire, voilà, demandez si vous le voulez des CRCT pour ça. Et en commission recherche, Cédric Brun m'avait suggéré aussi, puisque j'avais posé cette question en commission recherche, pour essayer de voir comment on pouvait réfléchir ensemble à quel levier. Euh, il a proposé quelque chose dont j'ai trouvé que c'était une très, très bonne idée et qu'on a décidé de, de mettre en place, c'est-à-dire euh, d'envisager d'accorder des CRCT une fois le projet obtenu. Parce qu'en réalité, ça prend du temps de déposer un projet, mais une fois qu'on l'a, mettons, un projet ANR, euh, si on n'a pas de temps et si ça doit se, se, se, euh, venir se, se rajouter encore à l'enseignement et tout, c'est très compliqué. Donc ça, je pense que c'est vraiment, vraiment une bonne idée. Pas pour les projets européens, puisque dans les projets européens, on peut déjà budgéter euh, sa propre décharge. On le fait d'ailleurs. C'est pas possible dans les ANR. Donc ça, ça serait une très bonne idée euh, de euh, ben, récompenser, en quelque sorte, euh, l'octroi d'un projet par du temps pour mener à bien ce projet. Tout à l'heure, si vous avez d'autres idées, évidemment, collectivement, pour voir comment faire pour dégager ce temps-là pour les chercheurs. Soutenir les jeunes chercheurs, c'est fondamental, vraiment. On a créé un contrat doctorat, on va créer un contrat doctoral d'établissement supplémentaire en 2023. Vous allez dire que ce beaucoup un, hein, mais c'est déjà ça. On verra si on peut faire la même chose en 2024. L'État nous en a donné quatre supplémentaires, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça commence à faire un pool certain. J'ai parlé du contrat handicap. Euh, je me suis dit que j'ai demandé à, à mon équipe, qui a l'air d'être d'accord, euh, si on pouvait consacrer un petit budget ou un assez gros budget, puisque je ne sais pas, on est encore dans les dialogues budgétaires, mais ce que j'avais demandé à Nicolas Champ, c'était une enveloppe autour de 50 000 euros qui est à peu près 10% de ce qu'on donne aux équipes d'augmenter, les... alors c'est peut-être pas ça qu'on aura, on verra, parce que tout le monde demande de l'argent, mais en tout cas, on, on créera une ligne pour mieux financer les missions des doctorants. Euh, pour une raison d'abord, euh, dans le cadre de la refonte des unités, les doctorants sont financés de manière très hétérogène en fonction des unités. Certaines unités ont des procédures très claires, d'autres pas du tout. Euh, voilà Donc c'est important que les doctorants, n'aient pas besoin d'aller quémander, que ça soit pas euh, de gré à gré dans une discussion avec le directeur. Donc, on nourrira une ligne supplémentaire, mais on a mis en place en cédure euh, une procédure pour ça euh, qui, qui doit comp comprendre les conditions suivantes que ces fonds supplémentaires qui seront accordés ne viennent pas se substituer à ceux qui existent déjà, euh, que cet octroi donne lieu chaque année à un bilan financier, qu'est-ce qui est allé à qui, et que cette que la procédure d'octroi soit explicite pour chaque unité. voilà. Que donc, Les directeurs qui sont en train de faire ça, de réfléchir dans leur, dans leur unité à comment est-ce qu'ils vont financer les doctorants. Donc ça, je pense que c'est très très important. L'argent ira directement sur la ligne des unités. Donc c'est les unités qui auront la gestion de ça, mais à condition qu'il y ait une procédure d'octroi claire et à condition qu'on sache où est allé l'argent en plus. Pour l'instant, il y a une petite somme, très petite, 10 000 euros qui va à l'école doctorale pour des missions euh, complémentaires. Euh, c'est très peu et pour 9 combien de doctorants je, je, je devrais demander à Béatrice mais elle n'est pas là, Sandro c'est combien de doctorants c'est 600 à peu près à, à Montaigne Humanité je, tu sais plus moins que ça En tout cas 10 000 euros pour 600 personnes ou 400 personnes je crois que c'est 500 ouais alors voilà effectivement c'est vrai que c'est beaucoup moins alors ça, ça fait bon ça fait du coup une très grosse... Non, non, voilà. Donc 10 000 euros pour tout ça, on voit bien que ça peut être que du saupoudrage. Et... Donc on réfléchit avec Béatrice Collignon à quoi faire avec cet argent-là. Peut-être quelques bourses plus, plus ciblées sur l'international, ce qui existait déjà, hein, mais pas à venir abonder. L'école doctorale avait un petit peu pour mission de venir abonder certaines missions. Ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, l'argent n'était pas dépensé. Et puis c'est une, tro... une somme trop petite pour faire ça. Donc on va venir directement abonder le budget des équipes. On va travailler sur la question des post-docs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en mettant en place un dialogue avec la région, je vais essayer de voir avec euh, M. Blanchard si on peut pas... C'est un manque qu'on a. On n'a pas beaucoup de financement pour ça. Et ça serait bien pour attirer des chercheurs étrangers, euh, pour dynamiser la recherche, de pouvoir offrir ces, ces, ces postes-là. Si on n'arrive pas à en avoir euh, par les partenaires, par, euh, par la région, on essaiera de créer, créer un support la deuxième année. Peut-être pas un contrat doc, mais un contrat post-doc. Dans ce cas-là, ça sera une sorte de concours entre les gens qui voudraient en créer un. Construire la place de la recherche dans la campagne d'emploi. Euh, c'est pas nouveau, certes, sans doute, c'est pas nouveau comme idée. La phrase, entre guillemets, ça, ça, c'était sorti de notre euh, programme politique, mais je me souviens très bien au CA d'Hélène Velasco qui disait qu'il fallait travailler le, pro, le, le, le profil recherche. On est d'accord. Euh, on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. La question, c'est comment faire pour que ça soit... Euh... <rire> Concerté, efficace, qu'on ne remplisse pas le projet recherche une fois qu'on a rempli le pro, le, le, juste le profil enseignement. Et donc, euh, on s'est dit que ce serait bien que les, les unités mettent en place euh, une sorte de réflexion euh, pour mettre en place une programmation pluriannuelle de la recherche dans l'idéal, c'est-à-dire disent que, mettons, à Climat, prenons un groupe qui m'est cher, euh, et bien, dans les années qui viennent, on souhaiterait développer euh, tel aspect, soit pour le renforcer. Je salue le recrutement de Nicolas Labarre au grade de professeur qui vient renforcer le pôle euh, BD, qui était un des pôles importants déjà. Donc soit pour renforcer un pôle, soit au contraire parce qu'il y a un trou. À climat pendant longtemps, on n'a pas eu de spécialiste de civilisation euh, britannique. Soit pour recruter dans un trou. Bref, pour que les équipes réfléchissent à comment elles voient l'évolution de leur groupe sur le plan du recrutement de la recherche dans les années qui viennent. Et puis qu'elles donnent... Euh, au euh, conseil du FR qui reste l'instance qui statue sur euh, l'ordre des postes demandés, eh bien qu'elle savienne être un, quelque chose de véritablement construit dans les unités, plutôt qu'une simple présence assez aléatoire, je le dis pour l'UFR Langue au moins, des directeurs. Je dis d'autant plus que j'ai été longtemps et c'est vrai qu'on avait dans, le, dans, le, dans les UFR une présence euh, moins construite que ce qu'on aimerait pouvoir faire. Restructurer le paysage de l'édition, pour moi, c'est central. C'est vraiment euh, quelque chose de, de très important. On a des magnifiques outils, euh, les pubs, bien sûr, qui a vocation, dans l'idée qu'on s'en fait, à venir structurer l'ensemble des presses. L'ensemble des presses, c'est euh, bah, les pubs, euh, les, les presses d'Ozonus et puis euh, le pôle d'édition à la MSH, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne peut plus, puisque la MSH n'est plus une association, qu'elle n'a plus de personnalité juridique, il faut réfléchir à. Comment maintenir... On a, on a beaucoup travaillé avec le CNRS, Eric Cachefaz peut en témoigner pour que le pôle édition soit maintenu à la MSH, euh, alors qu'il y a beaucoup de, de MSH qui n'en ont plus, pour que, le, que, le, que le, la MSH puisse avoir un pôle d'édition qui lui permette euh, de, de construire sa politique scientifique. Pour autant, il faut euh, insérer la MSH euh, dans le système de, editing, de, de publishing des pubs. Puisque ce sera les pubs qui euh, fourniront à la fois euh, le comité d'évaluation, le c'est tout, et la structure de gestion. Euh, voilà. Donc intégrer la, la, la MSH au pub euh, en tant que publisher c'est important, tout en maintenant euh, eh bien, les collections des pubs et en maintenant l'indépendance éditoriale de euh, pardon les collections et l'indépendance éditoriale de la MSH très important par exemple en faisant que certaines personnes de la MSH intègrent le comité éditorial des pubs, ce genre de choses, que soient soit très concerté. Euh, accompagner la montée en puissance du NA, je salue le travail de Stéphanie Vincent. Euh, je, quand on est arrivé, quatre livres étaient publiés. Là c'est tout à fait différent. Je pense que le, re, le repositionnement du NA comme non pas comme maison d'édition mais comme plateforme de service au service des, publi des publications de l'UBM, de l'UB et des presses de la Nouvelle-Aquitaine aussi dans le cadre de la convention de coordination territoriale. Tout ça fait qu'on a là un très, très bel outil Donc, qui publie des ouvrages numériques natifs augmentés. Les gens publieront au pub, euh, à Ozonus, aux presses de Pau. Il y en a Oui. Euh, et s'ils ont besoin d'UNA comme outil pour, pour publier des ouvrages numériques natifs augmentés, ils, se, ils feront... Euh, Appel à une. Euh, la création de la plateforme de revue alors pour, centrale. C'est une des premières choses que j'avais envie de faire. On a obtenu un dialogue stratégique de gestion avec le DSG pour ça, pour permettre de, aux collègues qui veulent créer des revues d'avoir les outils, d'avoir l'appui technique, et puis ensuite de pouvoir migrer tranquillement sur Open Journal en ayant euh, tout ce qui convient. Favoriser la science ouverte, je l'ai dit. Favoriser la science ouverte pour les revues, euh, mais continuer, ça c'est notre idée politique, sur une forme de bibliodiversité pour les ouvrages. On n'est pas du tout pour un tout numérique sur les ouvrages, d'ailleurs ni sur les revues. Il y a certaines revues historiques, la REA, les cahiers d'outre-mer, les bulletins hispaniques. Je dois en oublier, j'aurais jamais dû me lancer dans ça parce que ceux que j'ai oubliés ne seront pas contents. Mais certaines revues papier qui comptent euh, et qui ont un public pour ça. Pour les livres, en revanche... Euh, encore une fois, le numérique, c'est très bien, mais on continue à favoriser aussi le papier. Il y a mardi prochain, une réunion, comme j'en ai fait deux fois déjà, euh, de, une réunion de toutes les personnes qui sont impliquées dans ces presses, pour qu'on puisse réfléchir ensemble justement à, euh, à tout ce que je viens de dire. Euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aurait à partir de, du 1er septembre, une nouvelle directrice ou une nouvelle directeur. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a deux candidats. Eric Suir, qui est historien, maria catherine Manes-Gallo, qui est professeur de sciences de la communication. Voilà, l'audition est le 22 juin, et, euh, et à la CR du 23, il y aura un compte-rendu de bilan euh, par Dominique Picot, qui s'en va donc à la retraite, de ce qu'ont fait les pubs. Favoriser la promotion et la valorisation de la recherche, c'est central, le travail avec les partenaires. Je pense que c'est très important qu'on se fasse connaître, qu'on dise euh, ce qu'on veut faire. On a fait quelques démarches nationales, on a répondu au PIA, on verra bien ce que ça donne. On aura la, la réponse avant l'été. On avait déposé un dossier de la belle -Saps, qui n'a pas été retenu, mais on va remettre euh, l'ouvrage sur, sur le métier et le redéposer. Euh, bon, J'espère que, que le PIA sera retenu. S'il ne l'est pas, franchement, le travail collectif qui a été mené avec vous tous euh, nous a donné l'occasion de vraiment rencontrer les partenaires sur la place bordelaise et au-delà. Et quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourra faire, faire des projets tutorés, euh, avec, amener nos étudiants travailler dans ces lieux-là, diverses choses. On a pris trois mesures structurelles, on a renforcé l'appel à projet SAPS, je l'ai dit. On a voté. Je remercie évidemment tout le travail de Marie Mélac, de toutes les instances, la CFVU, la CDUFRI. Un calendrier qui va permettre de faire de la place à la recherche, à d'autres choses aussi, mais notamment à la recherche, d'avoir des semaines off où on pourra aller en mission, aller en colloque, mettre en place des projets de recherche-action avec nos étudiants, dans l'idéal. On va voir si ça marche. J'espère que oui, parce que je pense que c'était... Bon, en tout cas, je suis très, très contente du desserrement de ce calendrier. Le développement de la recherche action et de la recherche création. Dans le projet de requalification des bâtiments de la MSH, on, a, on avait situé, avec, sous l'ancienne la, la, présidence de Patrick Baudry, mais je crois que Sandro est un, la même idée que ça, de situer... Euh, à la MSH des activités de recherche-action, de recherche-création, ne serait-ce qu'avoir les lieux là-bas pour ça. On a accueilli avec l'accord de Patrick, que Vaudry, puis de sandro Landi, Moby Dick, et euh, comment il s'appelle, Pierre Beaumann, pour qu'il puisse accueillir ses étudiants dans ce cadre-là, avoir une salle adaptée. Les locaux, ce n'est pas grand-chose, mais ça compte. On a développé les partenariats scientifiques, on va développer les partenariats scientifiques euh, en faisant des petites choses, mais des choses qui, j'espère, seront intéressantes et agréables, comme délocaliser les conseils. La, cédure, la première cédure de septembre va avoir lieu euh, dans le musée des arts décoratifs et du design. Ils nous ont proposé de venir à ce moment-là pour montrer au directeur euh, l'expo surnommé Davigo, qui est une designer, designeuse, une designer de l'espace intérieur. On invite nos partenaires à nos manifestations scientifiques, euh, on envisage très sérieusement avec le Jean Eustache de faire une, une réunion de rentrée pour les L1 on a vu que Sciences Po faisait ça donc on va outrageusement les copier ils ont moins de L1 que nous mais sur la base d'une inscription on pourrait euh, euh, diffuser un film pour les L1 et ensuite les inviter euh, sur la terrasse là-haut du rooftop du Jean Eustache pour euh, leur souhaiter la bienvenue ce genre de choses qui leur montreront qu'une université c'est pas que des cours mais aussi un lien avec la cité euh, des soirées portes ouvertes au musée d'Aquitaine j'en ai parlé on a mis en place, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, une cartographie de la recherche, une petite brochure qui existera en, broche, en, version interne, en version digitale et en version papier pour la distribuer à nos partenaires qui puissent savoir ce qu'on fait, qui contacter, qui est-ce qu'on est. Il y a eu quelques petits effets, timides mais intéressants. Le premier, je ne suis pas sûre que vous le sachiez et je vous le dis pour vos doctorants, la Métropole ouvre un appel qui euh, donnera, alors c'est au fil de l'eau, et qui donnera des bourses, de entre, ils savent pas encore, entre 200 et 300 euros, aux étudiants de SHS. La discussion avec Yasmine Darmenté a été intéressante là-dessus. Aux étudiants de SHS, pas que l'UBM, hein, l'UB aussi, euh, qui veulent aller à des colloques, mais simplement pour y aller, sans participer. Parce que nous, on, on peut financer les, les, les étudiants, les doctorants qui, qui vont participer. Mais par contre, ceux qui veulent simplement aller, euh, aller écouter, là, on n'a pas l'argent dans, dans les unités de recherche. Et donc, quand elle m'a demandé ce qu'ils pourraient faire, elle m'a proposé ça, et je dis oui, ça, ça serait très, très bien. Euh, on a obtenu un contrat doctoral euh, financé par l'Institut des Amériques. Marjolaine David va se joindre à nous à la rentrée, euh, dirigée par Cécilia Gomez. Donc, ça, c'est bien. Et puis, sans doute, ce n'est pas fait, mais la mairie de Bordeaux euh, et les services de Blandine-Marthe nous ont contactés pour qu'ils financent une thèse euh, d'un étudiant d'art pour étudier euh, un label qu'ils veulent obtenir sur l'éducation artistique et créative tout au long de la vie. Et donc ils ont besoin de euh, contractualiser avec quelqu'un qui vont venir chercher chez nous. Donc on est en train de savoir. Euh, comment... Voilà, c'est des petites choses, mais si au bout de deux ans on peut en avoir quelques-uns, des contrats comme ça, ça sera bien. Articuler la formation et la recherche dès la L1, alors ça c'est l'idée nouvelle de 2022 ou 3. On a fait la réunion avec les, les étudiants. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment, ça a vraiment marché d'une manière qui m'a étonnée en plein Covid. Et donc, on s'est dit avec les directeurs qu'on allait faire des apéros recherche bimensuels euh, le mardi. C'était une date qui a bien marché pour les étudiants. À partir de septembre, euh, donc, ce sera, cette fois-ci, ça sera disciplinaire, disons. Enfin, on a commencé par le disciplinaire, mais ça peut être, mettons, une soirée, la recherche de, chez Montaigne à table, la recherche euh, guerre la recherche sur le genre, donc ça peut être aussi trans, disciplinaire. Euh, et alors, voyez, euh, on va la première séance, le 27, je la, je la mènerai. Et puis ensuite, les, les directeurs ont commencé à prendre acte, à prendre date plutôt. Les sciences archéologiques vont commencer, euh, puis les sciences de l'information, puis la géographie. Et on, va, on a commencé à mettre les premières dates, mais voilà, je pense que c'est très important d'animer euh, la recherche pour nos étudiants. On va essayer de développer des, for des formats pédagogiques innovants, notamment des projets tutorés. Ce n'est pas simplement une, comme ça une, une idée dans le flou. La première euh, idée qu'on a, c'est de demander à Boris Urbaz, qui dirige le Master Médiation des Sciences, je crois qu'il s'appelle comme ça, euh, de venir euh, travailler avec euh, la direction de la recherche pour euh, justement euh, valoriser ce qui se fait dans la recherche. Filmer peut-être les chercheurs, etc revoir la nature des réunions de rentrée, ça, il faut vraiment qu'on le fasse, on réfléchira en dur à comment faire. Mieux faire connaître la recherche au sein de l'université cette fois, ah ben voilà, Boris, et puis euh, le service audiovisuel, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui, qui est dorénavant un partenaire privilégié de la recherche, puisque le service visuel, audiovisuel a été réaffecté à la recherche, et qui va nous aider à mieux rendre visible ce que nous faisons. C'est tout Ah ben voilà c'est la dernière euh, donc voilà je, je, peut-être que j'ai été un peu rapide parce que je ne voulais pas vous, vous accabler jusqu'à midi, midi jusqu'à 13h euh, donc voilà là, je, je remets cette diapo là pour savoir si vous avez des questions et avant que vous en ayez oui, je te vois Marie-Christine, je te donne tout de suite la parole mais avant que vous en ayez je voudrais vous dire que je, je vous remercie d'être là d'être venu. Donc ce poste, je suis contente de l'exercer, notamment parce que parce qu y a, je trouve qu'il y a une communauté qui s'est créée, c'est un endroit sans doute plus facile que sur la formation, ça reste un endroit je crois qu'on peut mener un tout petit peu à notre guise, et donc le travail à la fois en dur, en CR, et puis pour le pays avec l'ensemble de la communauté a été très agréable pour moi, donc merci ces assises au-delà d'une de, présentation dont j'espère, notamment pour ceux qui ne sont pas dans les conseils, qu'elles vous auront donné une idée, notamment des groupes émergents, de la MSH, de ce qu'on essaie de faire, elles sont surtout valables pour la convivialité qu'elles créent. Donc euh, on va se retrouver tout de suite avec euh, Wayo Wayo. Euh, J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il est hors marché et qu'on n'a pas le droit de prendre des gens hors marché. Donc on m'avait dit non. Mais les traiteurs du marché étaient tous pris. Donc je remercie ceux qui leur ont fait des fausses commandes. Si, si bien que Wayo Wayo est de retour. Donc c'est dans le petit bois... Oui Oui, dans le petit bois derrière la maison de la recherche, là-bas. Oui, voilà. Euh, voilà ce que je voulais vous dire. Donc merci. Et si vous êtes Marie-Christine, tu avais une question Ah oui, bien sûr. Vas-y. Si tu veux, ou je peux le faire, mais si tu.. En tout cas, Marie-Christine Lipani, qui euh, est professeure en, en sciences de la communication, maître de conférence à HDR, je, je fais attention maintenant parce que j'ai eu des petits problèmes. Euh, et qui m'a proposé de euh, constituer un collectif des, euh, des chercheurs, des enseignants-chercheurs UBM qui collabore à, au média The Conversation. Vous savez, et effectivement, c'est de fait un média qui euh, va complètement dans le sens de ce qu'on a envie de faire, de, bah, de, de vulgariser, comme a dit Benoît tout à l'heure, d'ouvrir de, de, la recherche qui se fait à l'université au plus grand nombre. De... Donc c'est ce qu'on va faire. On va, sous l'impulsion de Marie-Christine, hein, on n'en a pas discuté, mais je suppose que Marie-Christine, que tu seras d'accord pour, euh, pour, pour euh, animer la constitution de ce collectif pour qu'on puisse euh, bah, faire des formations à la médiation scientifique, c'était une des idées de Marie-Christine, euh, comment écrire un article vulgarisé, ou médiatisé, euh, donc faire des formations pour les enseignants, chercheurs, là-dessus. J'en profite, je ne l'ai pas mis sur ce PowerPoint, mais on va faire venir à la commission recherche euh, Sylvie Butin, qui s'occupe des formations. Il y a très peu de formations dans cette université qui ont trait à la recherche. Je dis très peu, pour ne pas dire je crois aucune, il y en a à la formation des données, à la science ouverte. Mais il y a diverses choses qu'on pourrait faire. La, la formation à la médiation, on en a discuté aussi en CR, euh, et Cédric avait la même idée de euh, proposer, alors soit par des intervenants ex extérieurs, soit par nous-mêmes, parce qu'on est quelques-uns à savoir faire, il y en a quelques-uns qui font ça dans le cadre de leur recherche, donc faire des formations pour nos, pour nos collègues. Et donc cette idée d'animer le collectif de conversation à UBM, comme ça existe déjà dans diverses universités. Tu m'as donné l'exemple d'une université, Marie-Christine, mais je ne l'ai plus en tête. Voilà. Donc, à partir de la rentrée, Marie-Christine va faire ça. Peut-être que je n'ai pas tout dit, que tu veux rajouter quelque chose Merci beaucoup. C'est une très, très bonne idée, je pense. Et on l'a... Et je la relayerai aussi, si tu veux, à la rentrée ou à la sortie pour qu'on puisse en parler à l'ensemble de la communauté qui n'est pas toute là, quand même. Quelqu'un a envie de dire, d'ajouter quelque chose Alors... Non Alors... Euh... Rougaï saucisse et caries crevette à la Maison de la Recherche et à 14h30 dans l'amphi de la Maison des Sud pour tous ceux d'entre vous qui s'intéressent aux Afriques à, à la Maison des Sud. Merci beaucoup à tous.